on va parler d'un nouveau sujet, un sujet qui me tient à cœur depuis pas mal d'années, qui est l'intelligence artificielle. Mais ce qui va m'intéresser, c'est plus avoir une vision globale, en fait, qu'est-ce qui, grâce à l'intelligence artificielle, va changer dans la manière de concevoir, en tant qu'architecte, en tant qu'ingénieur, en tant plus globalement que professionnel de la construction. Le point d'entrée un peu un peu euh, bah, évident pour tout le monde maintenant, c'est ChatGPT, donc ce fameux chat euh, qui permet de répondre à... Euh toutes vos questions, plutôt de générer du texte. Alors, en quoi le texte va être utile pour l'architecte euh, On va dire que c'est surtout pour les parties, euh, les parties, disons, qui ne sont pas liées à la conception elle-même, euh, comme par exemple les CCTP, la, la conception de CCTP. On peut imaginer automatiser des tâches, euh, des tâches ennuyeuses, il faut bien le dire, et euh, répétitives et pas efficaces. Donc, donc ça, c'est finalement un très bon point. efficace parce que beaucoup de copier-coller, parce que finalement, il euh, y avait peu d'intérêt euh, dans ce qu'on écrivait. C'était plutôt comme un document légal, quoi, comme un contrat, et, euh, mais sans avoir euh, les outils du juriste, c'est-à-dire des manières d'automatiser euh, euh, les choses avec des blocs de texte répétitifs, etc. Donc là, pour cette partie-là, disons, ennuyeuse du métier, bah, ça peut être un, d'une grande aide, et euh, ça veut dire que ça peut nous dégager du temps pour d'autres euh, aspects. Après, on peut parler de l'aspect créatif. Donc, euh, l'architecte, c'est quelqu'un de créatif, on le sait bien, mais les créatifs, comme tous les créatifs, il s'inspire de beaucoup de sources. Et euh, vraiment, c'est quelque chose que les gens ne, ne cachent plus et même mettent en avant leur inspiration multiple. Il euh, n'y a aucune, aucun projet qui se fait euh, sur la base euh, uniquement de, euh, du style ou de la pensée d'un seul euh, architecte. Et donc, euh, le fait de brainstormer entre guillemets grâce à euh, un outil d'intelligence artificielle peut être euh, peut être d'une grande aide. Il peut aider aussi quand on n'a pas d'idée, quand on débute dans le domaine et pour, pour nous challenger. Après, l'une des limitations actuelles, notamment de chat GPT, c'est qu'il fonctionne sur du texte. Alors bientôt, il va pouvoir fonctionner avec de l'image. On sait qu'il y a aussi euh, Midjourney, journée dal -E, donc qui est fait par la même compagnie qui s'appelle OpenAI, qui permettent aussi de générer des images à partir d'un script de texte, c'est-à-dire qu'on peut dire, bah, euh, conçois-moi euh, une maison euh, idéale avec telle contrainte, euh, qui a une piscine etc on peut, on peut vraiment détailler beaucoup ce qu'on veut et il va pouvoir nous sortir des rendus de cette maison euh, le problème avec ces approches c'est que souvent on va avoir une sorte de copier-coller donc ça, ça peut être intéressant euh, par exemple quand on est en phase de rendu rendu de concours, mais euh, ça peut être aussi assez euh, euh, dans un, quelque chose de très léché dès le départ, c'est-à-dire qu'on va se retrouver à avoir des, des images hyper réalistes, alors qu'on est juste en phase de conception, ça ne fait même pas une heure qu'on travaille sur un projet, on peut avoir la, la perspective de rendu en gros. Donc ça, est-ce que c'est intéressant Oui, ça peut, euh, ça peut dépanner. Euh, ça peut permettre de, de justement de pouvoir voir qu'une qu perspective qui nous aurait pris des jours, bah finalement, on a tout de suite un résultat et on peut se dire bah finalement l'idée elle n'est pas si bonne que ça. Donc si on, on prend ça avec des pincettes et pas juste comme une, une manière de faire de l'architecture en mode semi-automatique, euh, oui ça peut être intéressant. Mais après, ce qui est plus intéressant encore, c'est quand le, la générativité. Donc là, on a cité ChatGPT qui génère du texte. Euh, Mid-journée et DAL et qui, euh, qui génèrent des images à partir d'un script. Et maintenant, on peut aller plus loin, donc des logiciels qui s'interfacent avec la 3D. Il y a plusieurs logiciels qui sortent en ce moment. Euh, et euh, qui, donc qui permettent de faire de l'architecture générative basée euh, sur de, avec de l'intelligence artificielle. Donc, ils permettent de générer des volumes. Par exemple, on peut dire, euh, je voudrais un, un salon exposé sur le sud euh, et euh, telle pièce, telle pièce, telle pièce. Donc, ça va nous faire un plan, mais un plan qui va devenir éditable. Ce n'est pas comme une image. Donc, là, c'est beaucoup plus intéressant. Et euh, donc, il y a des solutions nouvelles qui se créent, mais il y a aussi des solutions qui sont basées sur des logiciels existants comme Blender ou euh, Revit également, donc via des plugins. Donc, c'est vraiment une nouvelle manière de, de concevoir euh, parce qu'on va se retrouver finalement la, la manière de concevoir où on prenait, les, on prenait le temps de choisir, on savait que toute modification était coûteuse et que du coup, on devait être en, en, entre guillemets sûr de, de notre approche avant de le rendre au plus propre. et ben toute cette approche, elle est en train de, de se modifier fortement déjà entre le, le dessin à la main ou euh, bah, quand on dessinait une planche euh, définitive entre guillemets euh, on faisait un petit crayonné avant mais euh, après on repassait ça à l'encre après il y a eu l'informatique où les changements devenaient plus simples mais ils n'étaient pas quand même évidents, c'est à dire euh, si vous avez un bâtiment euh, tout dessiné sur autocad et que vous à un moment vous dites bah, là je me suis rendu compte que le mur il n'est pas de la bonne épaisseur donc il faut changer tout partout bah, c'est beaucoup de temps et du temps qui il faut bien le reconnaître qui n'est pas du tout euh, intéressant pour un humain, c'est-à-dire que l'intelligence humaine, elle n'est elle pas adaptée à ce type de travail, donc du coup, ça va être ennuyeux, il va avoir des erreurs, etc. Tandis que si l'intelligence artificielle arrive à faire des choses comme ça, c'est bien. Donc, tout le jeu est de savoir si, en fait, finalement, on va être euh, un peu dans un rôle de directeur artistique euh, et on, on va créer euh, tout de suite plein d'hypothèses euh, grâce à des logiciels donc génératifs qui génèrent des volumes, des, des idées de, de projets, euh, ou est-ce que ça va être euh, des, des choses qui vont être un peu en mode utilitaire Donc si je compare euh, par rapport au domaine de la photo que je connais aussi, ça va être la différence entre un, une IA qui va se charger juste de retoucher des photos, donc de faire des choses qui sont très euh, très longues et ennuyeuses à faire à la main et qu'on fait pas très bien toujours, ou de générer des images à la volée, euh, du coup qui vont concurrencer en fait la prise de vue elle-même du photographe. Donc c'est un peu pareil pour l'architecte en fait, à quel point euh, on fait rentrer l'outil dans son processus. Mais donc, mais après dans cet aspect brainstorming grâce à l'IA, bah, la, la grande le gros avantage, c'est qu'on va pouvoir tester pas mal de possibilités au lieu d'être figé sur un style. En fait. Quand, quand on passe du temps à produire quelque chose, on est toujours orienté dans son jugement, on va avoir du mal à revenir sur ces, ces hypothèses. Après, si euh, faire une chose, euh, créer une idée de projet, une esquisse de projet, c'est quelque chose de très peu coûteux, ça peut être une heure, deux heures, finalement, euh, le, toute la valeur ajoutée de l'architecte, c'est sur estimer est-ce que cette idée elle est bonne ou pas bonne. Donc ça, c'est une première chose sur la génération d'idées. Une deuxième chose, c'est sur l'optimisation. Alors, l'optimisation... Euh, notamment sur les thématiques euh, de, de développement durable et de performance énergétique. Là, c'est un sujet sur lequel l'IA aussi peut être très utile, euh, parce que euh, donc on n'a pas le temps, en fait, à chaque étape de la conception, d'estimer le potentiel euh, en termes de performance énergétique de nos choix de conception. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va les reporter par la suite. Donc souvent, on a un cabinet d'ingénieurs, un BET qui va euh, nous, nous faire une étude en fait mais souvent cette étude elle est, elle est après la bataille en fait. Les choix de, de conception ont déjà été faits, on peut certes les changer mais en général on va se limiter à juste corriger les points les plus bloquants et on ne va pas revenir en arrière sur les plus grands choix. Et donc grâce à l'IA on peut intégrer en fait finalement les tests de performance énergétique tout au fil de l'eau euh, de la conception. Et ça, ça va changer vraiment la manière de faire. Donc ça, c'est d'ailleurs une pratique agile que je vous recommande, qui est inspirée de, de ce qu'on appelle le développement par les tests, c'est-à-dire à chaque étape de son travail, en fait, on teste avec un processus automatique. Donc là, ça peut être l'IA qui vérifie automatiquement l'optimisation de de ce qu'on a fait de de de sa conception pour des logiques de de performance énergétique voilà donc ça sur l'aspect optimisation ça peut être vraiment très utile et enfin on va terminer par l'aspect collaboratif parce que on est finalement sur une chaîne qui parle de ça de l'agilité et de la collaboration donc en quoi euh, l'intelligence euh, artificielle en fait peut améliorer la coordination entre les corps de métier et faire que euh, qu'on qu prenne plus en compte les avis des utilisateurs. Donc on pourrait, il euh, y, y a différents aspects, mais on peut citer par exemple euh, des intelligences artificielles qui permettent aux utilisateurs finaux de se projeter dans le bâtiment final grâce justement peut-être à des, des 3D ou des, euh, des perspectives qui sont générées à la volée à chaque étape du projet. Et du coup, ça permet de donner des feedbacks non plus pareil au bout de six mois euh, de conception à un moment où on a du mal à revenir sur nos choix, mais ça permet de le faire de manière plus progressive et d'impliquer les utilisateurs finaux euh, Peut-être aussi via des plateformes qui permettent de recueillir ces avis. Euh, parce que finalement, ce que je vois surtout sur cette manière de construire avec les utilisateurs, c'est que souvent, du point de vue des utilisateurs, bah, ils jugent que la démarche, elle est bien, mais elle est trop tard et du coup, ils, leur, leur, ils n'ont pas d'influence en fait, vraiment sur le projet. Et inversement, pour les architectes, ils ont l'impression d'être jugés que, que ce que les avis des, des utilisateurs finaux, finalement, ne sont pas assez euh, informés euh, et que du coup, ça remettrait en cause euh, des éléments euh, importants de leur projet et qui peuvent pas euh, permettre de changer. Mais pourquoi il y a ce crisp, cette crispation des deux côtés euh, c'est peut-être que la manière d'échanger entre les deux parties euh, n'est pas assez fluide, n'est pas assez continue. Donc peut-être l'IA peut apporter euh, quelque chose là-dessus. Après, sur l'aspect gestion de projet, on peut évidemment imaginer bah, des logiciels de gestion de projet qui, grâce à l'IA, sont plus intelligents et arrivent à coordonner de manière plus efficace euh, les équipes euh, à, arrive par exemple à noter des points de, de conflit entre les maquettes, mmh. euh, mettons sur la synthèse BIM par exemple, où les maquettes des différentes euh, euh, disciplines, donc euh, des architectes, des ingénieurs, etc., sont confrontées et on voit des des soucis, des, des problèmes de coordination. Euh, grâce à l'IA qui peut les détecter de manière semi-automatique, on pourrait imaginer un système euh, de gestion de, de tickets euh, pour que chaque équipe en fait les résolve euh, au fil de l'eau. Voilà, donc en gros, c'est un, un domaine qui évolue très vite et où euh, il y a vraiment l'occasion de faire beaucoup de vidéos là-dessus ou d'épisodes de, de podcast, donc je reviendrai là-dessus. Mais voilà, c'était une première introduction à l'IA dans le contexte de l'architecture et de la construction. À bientôt pour un nouvel épisode de Agile BIM la semaine prochaine. À bientôt